Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de lasagne. Pour 8 personnes, nous aurons besoin de 900 g de viande de bœuf hachée, 1 kg de tomates coupée en dés, 2 oignons émincés, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à café d'herbe de Provence, 1 paquet de pâtes à lasagne, 1 litre de sauce béchamel, 2 courgettes coupées en dés, 200 g de mozzarella râpée. J'utilise des pâtes fraîches de la sauce béchamel maison, je vous mettrai les liens des recettes à la fin de la vidéo. Sur feu vif, faites revenir les courgettes avec un peu d'huile d'olive salée et poivrée en fin de cuisson. Faites revenir l'oignon et l'ail dans un peu d'huile d'olive 5 minutes. Ajoutez les tomates et laissez cuire une dizaine de minutes. Déposez le bœuf haché et séparez la viande. Ajoutez les herbes salées, poivrées et laissez cuire environ 20 minutes. Nappez votre plat de sauce béchamel, puis disposez les feuilles de lasagne que vous aurez préalablement cuites dans une eau salée 2 minutes. Ajoutez la préparation, la béchamel, les courgettes et la mozzarella. Recouvrir de feuilles de lasagne et répéter cette opération une nouvelle fois. Recouvrir de béchamel, de mozzarella, puis enfourner dans un four à 210 degrés 20 minutes. Les lasagnes sont prêtes, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt